Bonjour à tous, euh, je m'appelle Aurélie et euh, c'est ma première chronique. Donc euh, je compte sur vous pour être, euh, comme on dit, euh, indulgent euh, parce que j'ai jamais fait ça de ma vie. Voilà, donc euh, je suis partie il y a deux semaines pour la petite anecdote. Pour ceux qui me connaissent, euh, je suis partie évidemment à la bourre. J'avais rendez vous à 18 h euh, ici pour me faire un petit point d'arrivée, m'expliquer deux, trois trucs. Évidemment, bah, je suis arrivée à 20h30 après m'être paumée deux, trois fois sur le chemin. Évidemment. Et donc, euh, bah, ici, je suis donc, euh, dans le premier lieu de ma première immersion, donc c'est le battement Mandel. Euh, donc, euh, on est en Corrèze, pas très loin de Brive-la-Gaillarde, à 20 minutes. Euh, et voilà donc euh, j'ai pas encore beaucoup d'images à vous montrer parce que euh, j'ai décidé de pas filmer la première semaine euh, histoire de, de pouvoir vivre vraiment euh, le lieu euh, m'en imprégner un peu euh, pouvoir faire connaissance avec les gens sans arriver tout de suite brusquement avec la caméra moi depuis que je suis arrivée, les différentes activités auxquelles j'ai participé alors euh, j'ai fait euh, de euh, alors, attention, hein, je n'ai pas forcément le, le vocabulaire exact, hein, mais j'ai fait de euh, l'éclaircissage ou de l'éclaircissement de carottes. Euh, alors, voilà, ça consiste à enlever une carotte sur deux quand elles sont trop serrées pour que celles qui restent puissent vraiment grossir. Euh, j'ai vidé les toilettes sèches, euh, voilà, à l'occasion du grand ménage du site qu'on fait collectivement euh, une, voilà, pendant deux heures par semaine. Euh, J'ai euh, participé à la cuisine euh, là ce week-end parce qu'il euh, y avait une privatisation de l'espace euh, avec euh, le traiteur qui était proposé par le battement d'elle euh, euh, pour un départ à la retraite. Donc euh, moi j'étais en cuisine euh, avec le cuisinier, euh, David et Vincent et, euh, et d'autres membres de l'équipe. Et du coup euh, voilà on a charbonné en cuisine. Euh, J'ai fait du ramassage de pommes, euh, clairement, deux fois. Euh, J'ai euh, participé à la, des réunions, donc euh, on m'a expliqué un peu comment le modèle économique fonctionnait ici, euh, les activités qui étaient génératrices de revenus, celles qui le sont moins. Euh, euh, on m'a expliqué aussi euh, l'historique et comment le lieu fonctionnait. J'ai participé à la réunion sur le projet d'accueil euh, social. Donc euh, voilà, tout se passe bien pour moi. C'est vraiment un lieu hyper, hyper sympathique euh, et, euh, et je me sens bien. Euh, je trouve que les gens ici euh, sont hyper bienveillants. Il euh, y a vraiment. Enfin, euh, pour avoir moi bossé euh, pour euh, euh, des structures où il y a euh, voilà, régulièrement euh, les gens qui, qui changent, euh, qui arrivent, qui partent, c'est compliqué de s'investir. Euh, sur le long terme émotionnellement dans l'accueil et de réexpliquer, prendre le soin d'être attentif à ce que l'autre puisse comprendre le fonctionnement, etc. C'est quelque chose qui, que moi j'ai trouvé éprouvant sur la durée et ici, euh, et ici en fait bah, ils le font avec une bienveillance de fou alors qu'ils accueillent beaucoup de bénévoles, beaucoup de gens nouveaux régulièrement et ils continuent à le faire. Et, et voilà, et donc euh, ça participe grandement au fait que je m'y sente bien. Euh, je suis en coloc avec... Enfin, euh, je suis en coloc, je partage, on va dire, euh, le, euh, le camping avec euh, un compagnon bah, justement du réseau repas, Alex, qui est très sympa. Et donc voilà, donc euh, globalement, euh, je, je me sens... Euh, je me sens connectée. Je me sens connectée avec moi-même et je suis hyper contente. J'avais peur de me lancer dans l'aventure et en fait, je hyper contente de l'avoir fait. Voilà, donc, euh, bah, écoutez, c'était la première chronique. J'espère que ça a été, que c'était euh, pas trop long, peut-être un peu long. Dans tous les cas, je vous fais des gros bisous et puis, euh, et puis je vous dis à bientôt.